On va aborder maintenant le périnée, l'anatomie du périnée. Alors, c'est quoi le périnée Vous avez ici la coupe frontale de tout à l'heure, mais représentée différemment. Elle est extrêmement intéressante pour comprendre justement où se trouve le périnée et, et du coup comprendre aussi les autres, les autres espaces dont on avait déjà parlé. Alors, je, vous avez bien sûr reconnu là, les deux fémurs, et puis vous avez reconnu ici en gris, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le coxal, avec la branche ici, ischiopubienne, et là, euh, en, en orange, le muscle obturateur interne qui ferme le foramen obturé. Et vous avez reconnu là, le muscle héliopsoas, et ces muscles ici, ce sont les muscles transverses, les muscles pardon, larges, de la paroi abdominale antéro-latérale. Alors, on vient d'expliquer ce que c'est que le, le, le diaphragme pelvien. C'est ce muscle-là, euh, principalement, c'est ce muscle-là oblique en bas et en dedans. C'est le muscle élévateur de l'anus couvert en haut par ce qui est ici représenté en vert, le fascia pelvien supérieur et en bas, le fascia pelvien inférieur. D'accord alors, tout ce que je viens de dire, c'est juste pour euh, que vous soyez orienté par rapport à ce schéma. Sur ce schéma, il y a différentes lignes. Il y a cette ligne ici discontinue, euh, la ligne A. Il y a aussi cette flèche, la ligne H. Et puis, vous avez des flèches de B et C. La ligne A, elle passe par quoi Elle passe tangente aux épines iliaques euh, antéro-supérieures, aux crétiliaques elle est tangente au crétiliaque, elle est transversale tangente au crétiliaque. La ligne H, elle passe, passe, comme on avait déjà expliqué, le détroit supérieur. D'accord Donc ce qui fait que euh, on va diviser euh, tout cet espace-là déjà par ces deux lignes en euh, deux segments. Tout ce qui est au-dessous de la ligne H, c'est-à-dire ce qui est en jaune au-dessous de la ligne H, c'est ce qu'on appelle le petit bassin, ou petit pelvis. Ce qui est entre la ligne H et la ligne A, c'est le grand pelvis, ou grand bassin. Vous allez maintenant me dire où est le périnée. Le périnée, c'est tout ce qui est indiqué ici par la lettre C, par la flèche C. C'est-à-dire tout ce qui est au-dessous du diaphragme pelvien, tout ce qui est au-dessous de, de ce muscle oblique en bas et en dedans, c'est-à-dire l'élévateur de l'anus tout ce qui est au-dessous de ce muscle c'est le périnée c'est le périnée il est fait de ce petit triangle bleu c'est ce qu'on va appeler tout à l'heure la fosse mais aussi par cet espace-là en bleu euh, qui contient euh, entre autres les, les organes génitaux externes euh, l'orifice anal, etc. on va le revoir il est aussi formé par euh, ce qui est indiqué ici par la, la, la flèche 7 ce muscle euh, ici en orange on en a déjà parlé il y a quelques minutes c'est le diaphragme urogénital on, on verra de quoi il est formé donc je récapitule entre la ligne A c'est à dire entre la crétiliaque et le détroit supérieur c'est le grand bassin Entre la, tout ce qui est au-dessous de la ligne H mais au-dessus du diaphragme pelvien c'est le petit bassin tout ce qui est au-dessous du diaphragme pelvien, c'est le périnée. D'accord Et c'est extrêmement important de comprendre cela. Maintenant, un de vos collègues m'avait posé la question déjà quand on était à l'amphi, c'est quoi la grande cavité abdominale La grande cavité abdominale, c'est tout ça. Tout l'espace situé au-dessus du diaphragme pelvien. Tout ça, tout cet espace, c'est-à-dire le jaune plus le bleu et tout ça c'est la grande cavité abdominale le bleu c'est la grande cavité péritoniale c'est le sac péritonial voilà donc juste pour expliquer cette notion encore une fois maintenant on va détailler le périnée vous connaissez maintenant où est-ce qu'il se situe c'est-à-dire au-dessous du diaphragme pelvien donc on peut le définir comme étant l'ensemble des parties molles situées au-dessous du diaphragme pelvien et on va maintenant le voir euh, sur des vues euh, de la superficie à la profondeur. Pour étudier le périnée, on va utiliser la position dite gynécologique, c'est-à-dire le patient, qu'il s'agisse d'un patient, c'est-à-dire d'un homme ou d'une femme, couché sur le dos, couché sur le dos, les cuisses écartées. Cela nous permet d'étudier et de bien voir euh, les limites du périnée. Voilà. Le périnée, euh, il a géométriquement la forme d'un losange, d'accord J'espère que vous arrivez à voir ici les, les lignes en pointillés, n'est-ce pas Ça dessine un losange. Ce losange, c'est le périnée. Alors, toujours sur cette image, vous voyez ici la, euh, une représentation de... de, de, de, de de la branche ischiopubienne de l'oscoxale, n'est-ce pas La branche ischiopubienne de l'oscoxale ici droite et la branche ischiopubienne de l'oscoxale gauche. Avec là, tout à fait en avant, la symphyse pubienne. Et la branche ischiopubienne, eh bien, vous connaissez bien sûr qu'elle est limitée en avant par le pubis et en arrière par l'ischion, par la tuberosité ischiatique. Donc vous reconnaissez là les deux tuberosités ischiatiques, la tuberosité ischiatique droite là, et la tuberosité ischiatique gauche, ici. Et puis en avant, vous reconnaissez ici la symphyse pubienne. Et en arrière, il y a un autre os qu'on peut toucher. C'est le coccyx. D'accord Donc on peut, sur cette position dite gynécologique, euh, montrer plusieurs repères osseux. La symphyse pubienne en avant, le coccyx en arrière, la tuberosité ischiatique euh, droite à droite et gauche à gauche. D'accord donc si on utilise ces quatre points, euh, on va pouvoir tracer un losange, d'accord, un losange. Ce losange, c'est ce qu'on appelle le périnée, d'accord, c'est le périnée. Alors le périnée, euh, on va dire donc, et ça vous devez le connaître, vous devez connaître ses limites, la limite antérieure c'est la symphyse pubienne, la limite postérieure c'est le coccyx, et latéralement c'est les bronzes ischiopubiennes avec, bien entendu, les deux tuberosités ischiatiques. Voilà. C'est bien sûr valable chez l'homme. Et chez la femme aussi, c'est pareil, avec le pubis en avant, les deux branches les deux branches ischiopubiennes latéralement, avec la tuberosité ischiatique droite et gauche, et euh, l'ischion tout à fait en arrière. C'est bon J'espère que vous avez retenu les limites du périnée, parce qu'on va détailler encore davantage. Ce périnée qui a la forme d'un losange, eh bien, on peut le diviser en deux segments par une ligne horizontale. Vous voyez cette ligne horizontale en pointillé qui passe par les deux tubérosités ischiatiques, on appelle d'ailleurs la ligne bitubérositaire. Cette ligne bitubérositaire qui passe par les deux tubérosités ischiatiques, qui est horizontale, va diviser ce losange en deux triangles, un triangle antérieur à base postérieure, et un triangle postérieur, à base antérieure. Chacun de ces triangles constitue euh, un périnée donné. Le périnée, le grand périnée, est en fait divisé en deux périnées, en deux, en deux espaces. Un périnée qui sera dit antérieur, c'est ce triangle-là. Il va euh, contenir les organes génitaux. On va donc l'appeler le périnée urogénital. Et un périnée ah. postérieur, c'est ce triangle-là. Euh, il va contenir l'ouverture du canal anal, c'est-à-dire l'anus. On va donc l'appeler le périnée anal. D'accord Donc le, le grand périnée, le grand périnée est formé d'un périnée antérieur urogénital et d'un périnée postérieur anal. Au centre vraiment tout à fait au centre là, au milieu de la ligne horizontale bitubérositaire euh, il y a la jonction de plusieurs aponevroses, c'est un point très important qu'on appelle le centre tendineux du périnée on va mieux le voir sur ce schéma euh, où on représente ici en ligne noire pleine euh, les limites du périnée et vous voyez ici au centre euh, cette, ce, cette forme géométrique ovale en gris c'est le centre tendineux du périnée, c'est là où vont converger tout un ensemble d'aponévroses du périnée, mais aussi du diaphragme euh, pelvien qu'on a vu tout à l'heure, et constitue euh, l'un des éléments qui donne la solidité du, du, du, du, du, du diaphragme pelvien et du diaphragme urogénital. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous suivez, s'il vous plaît Oui, monsieur. Parfait. Alors, très bien, merci. Alors, on a vu jusqu'à présent la définition du périnée euh, comme étant les parties molles situées sous le diaphragme pelvien. On a vu aussi euh, ses limites. On a dit que c'est un losange limité en avant par le pubis, en arrière par le coccyx et latéralement par les branches jusqu'au pubien Et on a vu qu'il est divisé en deux segments, un périnée antérieur et un périnée postérieur. Maintenant, on va voir ses constituants, c'est-à-dire quels sont les muscles, les structures anatomiques qui le constituent. Pour cela, nous allons d'abord utiliser cette coupe frontale. C'est une coupe frontale, où vous reconnaissez là encore le coxales. Les deux grosses coxaux, d'accord, droit, droite, scoxale gauche. Vous reconnaissez ici le, le, le diaphragme pelvien, c'est-à-dire le muscle élévateur de l'anus. Et vous avez ici les différentes couches qui constituent le périnée. Vous avez ici le, la première couche, c'est là, là. Elle c'est est de la peau. C'est le plan cutané, c'est le plan le plus superficiel. Et puis, vous avez une deuxième couche qu'on va appeler le plan superficiel. Donc le premier plan, c'est le plan cutané, le deuxième plan, c'est le plan superficiel, et le troisième plan, il est profond, il est constitué par ce muscle ici en assuré, gris en assuré, qu'on a appelé tout à l'heure le diaphragme urogénital, c'est le plan profond. Donc il y a trois plans, de la superficie à la profondeur, le plan cutané, le plan superficiel, et le plan profond. Ce qu'on va faire maintenant, c'est euh, qu'on va étudier ces différents plans de la superficie à la profondeur, d'accord Donc on va revenir à la position gynécologique, chez la femme, chez la femme et chez l'homme, et nous allons retirer couche par couche. Donc vous avez reconnu ici le euh, périnée, chez la femme, le périnée chez l'homme. Bien sûr que la, le premier constituant, c'est la peau, donc le premier plan, du périnée urogénital, nous allons tout d'abord étudier le périnée urogénital, c'est-à-dire, on va maintenant pour le moment oublier le périnée anal, on va étudier que le périnée urogénital, le triangle antérieur, et on verra de quoi il est constitué. Il est constitué de la superficie à la profondeur par tout d'abord la peau, bien entendu, il y a la peau. Alors si on retire la peau, qu'est-ce qu'on va trouver Si on retire la peau, voilà ce qu'on va trouver, le deuxième plan, c'est ce qu'on appelle le plan superficiel chez la femme, et chez l'homme, il est fait de quoi Il est fait de muscles et de corps érectiles. Nous allons voir d'abord chez la femme et nous verrons par la suite chez l'homme. Alors, il est fait, vous voyez ici, toutes ces structures ici en orange, ce sont des muscles, là et là. Alors bien sûr, s'il vous plaît, on ne parle pas maintenant de le, du triangle postérieur que je suis en train d'entourer. Ça c'est le, le, le périnée anal. Nous allons le voir par la suite. Nous sommes en train d'étudier ce triangle antérieur, c'est-à-dire le périnée urogénital. Le plan superficiel, c'est la peau, et le plan moyen, il est fait de quoi Il est fait de ces structures ici en, en orange, ce sont des muscles, et de ces structures ici en violet, ce sont des corps érectiles. Alors c'est quoi ces corps érectiles Ces corps érectiles, c'est d'abord euh, le, le, le, le corps spongieux, ici, là et là, les deux corps spongieux, et les deux corps caverneux. On les retrouve chez la femme, le corps spongieux et le corps caverneux. Et on le retrouve bien sûr aussi chez l'homme. Vous avez ici, euh, couvert par ce muscle, le, le bulbe spongieux, vous avez ici les corps caverneux. D'accord Donc il y a les corps érectiles, spongieux et caverneux, entourés par des muscles. Vous voyez, par exemple, ici, là, vous, avez, vous arrivez à voir le corps caverneux, ici, en bleu ou en violet, pourquoi on arrive à le voir Parce qu'on a retiré un, une partie de ce muscle qui le couvre du côté droit. Alors que du côté gauche, on a laissé le muscle qui couvre ce corps caverneux. Ce muscle qui couvre le corps caverneux, il est présent aussi bien chez la femme que ici chez l'homme. On l'appelle le muscle ischio-caverneux. Il s'attache sur l'ischion et il couvre le corps caverneux. On l'appelle le muscle ischio-caverneux. Et puis vous avez le bulbe spongieux. Le corps spongieux, il est ici en violet et il est couvert aussi par un muscle que je suis en train de suivre ici par le pointeur. C'est un muscle qu'on appelle le muscle bulbo-spongieux. C'est le muscle bulbo-spongieux. On le retrouve chez la femme et on le retrouve ici chez l'homme. Vous voyez ici le, le, le bulbe spongieux, le corps spongieux couvert par ce muscle-là, là, en orange, qu'on appelle le muscle bulbo-spongieux. Donc finalement... Quels sont les constituants du plan superficiel du périnée urogénital C'est d'abord les corps euh, érectiles, spongieux et caverneux, recouverts par les muscles euh, respectivement. Les muscles ischio-caverneux pour le corps caverneux et les muscles bulbo-spongieux euh, bulbo pour euh, le, le, le, le corps spongieux. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un muscle, un autre muscle qui fait partie du plan euh, superficiel du périnée urogénital, c'est ce muscle-là de disposition transversale, voilà, du côté euh, euh, de gauche et du côté droit, on l'appelle le muscle transverse superficiel. superficiel. Parce qu'il y a un autre, le muscle transverse profond, on va le voir d'ailleurs juste après. Mais là, c'est le muscle transverse superficiel. Donc si je vous demande de me citer des éléments qui constituent le plan moyen au le plan superficiel du périnée urogénital, vous devez me dire qu'il s'agit de, des corps érectiles spongieux et caverneux avec leurs muscles, c'est-à-dire ischio-caverneux et spongieux, et des muscles euh, transverses superficiels. D'accord Voilà donc le deuxième plan du périnée urogénital. Le troisième plan, donc si on retire le plan de tout à l'heure, voilà ce qu'on va trouver. On va trouver les constituants du troisième plan, ici profond, là, bien entendu, euh, chez la femme et chez l'homme. Donc on reconnaît les constituants du, du troisième plan, le dernier plan, le plan profond uro, du, du, du, diaphragme, du, du, du périnée. Il est formé par un muscle qui entoure ici l'urètre, chez la femme et chez l'homme, c'est le sphincter strié de l'urètre d'accord le sphincter strié de l'urètre et il est aussi formé par un autre muscle il y a aussi de disposition transversale on va lui aussi donc l'appeler muscle transverse mais cette fois-ci il est profond on l'appellera donc le muscle transverse profond donc de quoi est fait le troisième plan ou le plan profond du périnée il est fait de deux muscles le sphincter strié de l'urètre et le muscle euh, transverse profond le muscle transverse profond ce muscle transverse profond est couvert euh, en, en bas et en haut par euh, ce qui est ici en vert le fascia le euh, fascia supérieur et inférieur du diaphragme urogénital d'ailleurs ce muscle transverse profond il constitue le diaphragme urogénital et il est couvert en superficie et en profondeur par le fascia, euh, les fascias supérieures et inférieures du diaphragme urogénital. Voilà donc les différents constituants du périnée euh, urogénital ou périnée antérieur. de la superficie à la profondeur. Le premier plan c'est la peau, le deuxième c'est les corps érectiles et leurs muscles avec le, le muscle transverse superficiel et le troisième ce sont euh, deux muscles, le sphincter strié de l'urètre et le muscle transverse profond avec ses deux aponévroses supérieure et inférieure. Voilà donc concernant le diaphragme, ou oh pardon, le, le périnée antérieur. Maintenant concernant le périnée postérieur, c'est-à-dire le périnée anal, c'est-à-dire le triangle postérieur qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, euh, on appelle le périnée anal parce qu'il euh, contient l'ouverture du canal anal, c'est-à-dire l'anus. Donc si on réalise une coupe frontale passant par le, le, le, le périnée anal, eh bien, elle va bien entendu passer par le rectum, puis par le canal anal. Et on peut étudier eh, les constituants de ce périnée anal sur cette coupe frontale. Il est moins compliqué que le périnée urogénital. Il est formé, comme vous le voyez sur cette coupe frontale, de la superficie à la profondeur par, tout d'abord bien entendu, la peau, puis, plus profondément par rapport à la peau, on, on voit cette structure ici en vert. C'est une aponévrose aussi. C'est le fascia superficiel du périnée anal qui est en continuité euh, vers l'arrière euh, avec euh, le fascia superficiel du périnée urogénital. D'accord Et puis, si on s'approfondit encore plus d'avant, plus, c'est-à-dire, si on retire la peau, on retire le fascia superficiel euh, du périnée anal, on va se retrouver dans cette zone ici en jaune. C'est une fosse, c'est un espace qui est rempli de graisse et qui contient des vaisseaux et des nerfs. Euh, qui Cet espace est situé de part et d'autre du rectum et on appelle la fosse ischio-rectale. Pourquoi ischio Parce qu'il y a ici, vous connaissez, les, les virosités ischiatiques, c'est bien entendu le rectum. Donc la fosse qui va exister entre les dents, on va l'appeler fosse ischiorectale. Donc si vous prenez un, un, une lame de bistauri euh, en position gynécologique et vous coupez la peau euh, juste à côté de l'anus, vous allez vous retrouver sur le fascia superficiel. Si vous ouvrez le fascia superficiel, vous allez vous retrouver dans la fosse ischiorectale. Voilà, donc les constituants du périnée anal, peau, fascia superficielle et fossischiorectal. Voilà, très bien. Donc, euh, c'est ce qu'il y a à dire à propos du périnée. Vous devez connaître sa définition comme étant les parties molles situées sous le diaphragme, sous le diaphragme pelvien. Vous devez connaître ses limites la tuberosité ischiatique en avant, en arrière, les branches ischiopubiennes latéralement. Et ces deux, ces deux constituants, le périnée antérieur en avant et périnée anal en arrière, avec les différents plans de chaque périnée qu'on vient de citer tout à l'heure.